Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter... Euh ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner et activer les notifications, surtout les amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook et ma page Twitter. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Au menu cette semaine, nous avons plusieurs événements importants. Nous avons Chiron qui recommence son transit direct, nous avons Vénus qui change de signe pour entrer dans le verso vendredi et nous avons le soleil qui va aussi changer de signe pour entrer dans le Capricorne samedi pour annoncer le début de l'hiver. Donc cette semaine, c'est une semaine qui pourrait nous porter beaucoup de changements. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Chiron, qui est maintenant dans le bélier, recommence son transit direct en faisant un carré avec Jupiter qui est dans le Capricorne, le Capricorne qui représente la dixième maison du zodiaque, ce qui représente les autorités, les supérieurs, et les leaders, le bélier représente les individus donc nous pourrions nous attendre à des rébellions qui se formeront ici et là. Ceux entre vous qui ont des adolescents vous êtes incités à être assez patients durant les prochaines semaines à peu près d'ici mi-janvier donc les ados pourraient se rebeller contre les règlements des parents euh, au boulot les subordonnés pourraient aussi rebeller contre euh, la direction ou les supérieurs. Certains d'entre vous euh, pourraient euh, décider même de quitter un emploi car il ne leur offre pas le degré, le degré de dignité et de respect qu'ils méritent. Et ça va être renforcée davantage par le trigone entre Jupiter et Uranus. Uranus qui est dans le taureau, qui est un signe qui correspond à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc, le conseil serait de patienter autant que possible avec nos bien-aimés, avec les enfants, les adolescents. Il serait mieux de tourner l'oreille sourde quand ils se rebellent ou disent des choses qui nous provoquent, prétendons que nous n'avions pas entendu ou nous n'avions pas vu, tant et aussi longtemps qu'ils ne se mettent pas en danger physique. Au niveau du boulot, pardon, le conseil serait de ne jamais quitter un emploi avant d'en trouver un autre. Et ce n'est pas un conseil astrologique, mais plutôt personnel. Chacun entre nous connaît bien ses capacités euh, et son niveau de tolérance au niveau financier. Donc, prenons euh, nos décisions en prenant en considération tous ces aspects. Surtout que maintenant, Mercure, qui représente la prise des décisions, fait un carré avec Neptune. Donc, l'image n'est toujours pas claire pour nous. Et avant de prendre nos décisions, peu importe dans quel aspect dans notre vie, il faut absolument être très prudent. Aussi, nous avons euh, toujours Vénus en conjonction avec Saturne et Pluton. Bien que la conjonction n'est pas aussi étroite que la semaine passée, mais la conjonction existe toujours, au moins d'ici euh, vendredi. Donc, euh, nous pourrions nous attendre à ce que nos relations seraient toujours en risque d'être testées. Les relations saines et équilibrées survivront. Et passeront facilement ce test, et peu en fait, pourrait euh, se transformer en un plus grand engagement, grâce à la conjonction de Vénus, aussi avec Pluton, qui est plus étroite que Vénus avec Saturne. Donc on pourrait s'attendre à des transformations au niveau de nos relations ou même au niveau de notre argent et peut-être notre estime de soi et notre confiance en nous. Une relation fragile pourrait ne pas durer et toute expérience douloureuse endurée maintenant sera une leçon karmique pour l'avenir. Comme j'ai mentionné, Pluton et toujours en conjonction avec Vénus aussi. Donc, ça va inciter au changement et aux transformations probables de ce, tout ce que représente Vénus. Donc, relation, argent, revenus et confiance et estime de soi. Ce qui va aider cette transformation, ça va être Mars qui est chez lui. Mars est dans le scorpion, il est chez lui. Il est très puissant maintenant dans la maison 8 du Zodiac. La maison 8 du Zodiac, celle qui correspond entre autres à nos craintes et peurs profondes auxquelles nous ferons face durant cette transformation. Donc le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers béliers, voici vos prévisions pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019. Je commence par lundi. La lune sera dans le lion, votre cinquième maison. Vous brillerez de tous vos feux, vous vous affirmerez et vous serez le centre de gravité de votre entourage, surtout dans les projets collectifs et les activités de loisirs. Vous avancerez davantage dans vos projets. Vous ne voudrez perdre aucun instant de ces beaux moments. Votre optimisme vous fait voir ce que les autres ne voient pas. Vous voulez atteindre vos, vos objectifs et vos buts et rien ne peut vous ralentir, cher Bélier. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi, et je dis AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre oh, sixième maison. Au niveau de vos tâches, vous les exécuterez avec beaucoup de précision, d'efficacité et même de rapidité. Mars, votre gouverneur, est chez lui, dans le scorpion. Donc Mars est chez lui, faisant des beaux aspects avec Saturne et avec Neptune. Donc, l'action et l'imagination ainsi que la structure et l'organisation sont en alliance. Par contre, durant ces journées, des malentendus ici et là pourraient avoir lieu. Vous pourriez mal comprendre les messages des autres ou les autres pourraient mal comprendre les vôtres. Essayez de ne pas sauter directement aux conclusions et faites de votre mieux de clarifier les choses avec les autres, même si vous aviez à poser la question une deuxième fois. La Lune fait un carré avec Mercure qui est déjà dans son exil, pas du tout confortable, dans une énergie euh, qui est loin d'être concernée par les détails. Et de plus, il fait... Un carré avec Neptune. Jeudi, vendredi pour le Québec et jeudi, PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans la balance, votre septième maison. Elle serait une période stressante, surtout au niveau domestique. Cela pourrait être un problème de jalousie ou d'accusation de, de, de déloyauté ou de négligence qui, dans certains cas, pourrait être fondée. Utilisez l'énergie et l'opportunité qu'offre le trigone entre la lune et Vénus pour apporter l'harmonie, la tendresse et le plaisir dans votre foyer et votre relation avec vos bien-aimés. Ce Trigone aussi vous offre l'opportunité d'avoir des rapports intimes et romantiques très plaisants. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion. Votre huitième maison, une fin de semaine pas mal tranquille, vous vous sentirez bien dans votre peau, bien que votre entourage pourrait se sentir un peu inconfortable et pourrait être un peu dramatique, mais cela ne vous affecte pas, cher bélier, vous serez la personne qui motivera les autres, et encore mieux, les prochaines journées seront encore fantastiques. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Euh, aimez, commentez et surtout aussi partagez, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.